On ne pouvait pas passer à côté du Philips Pasta Maker et j'en suis quand même assez impressionné. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Eh bien, il faut savoir qu'on est, on est une famille d'Italiens, effectivement. Et les, les machines à pâtes, ce n'était pas forcément un truc qu'on avait l'habitude. On les faisait à la main, on faisait ça avec des robots, etc. On mettait la pâte au frigo, on faisait nos pâtes. puis quelques années, Philips a sorti ce Pasta Maker et on m'a vraiment conseillé de l'essayer. Ok, donc on la rentre en magasin évidemment, on l'a commercialisé. Je voulais un peu vous donner mon avis. On va vite faire le mélange et vous montrer. On sait faire toutes sortes de pâtes. On va faire aujourd'hui sur de petites peines et bigoli dedans, des tagliatelles, euh, fettuccine et des spaghettis. On va faire ici. Voilà, on sait même ranger les accessoires ici devant si on a envie. L'idée, elle est. bien. attends, on va ranger les accessoires. Je sais bien ça. Je n'arrive pas à le ranger dedans. Voilà, on sait le mettre dedans. L'idée, c'est quoi C'est de faire un mélange de 200 grammes de farine, ces mots-là, 80 g de mélange eau et œuf qu'on va battre tout de suite et c'est tout, il n'y a que ça à faire. Donc si on fait le montage de zéro, quand tout ça, imaginons que tout ça est bien nettoyé, facile à nettoyer entre parenthèses, on prend ça, donc là en fait le batteur, hein, on le glisse dedans, on vient le mettre et vous devez aller jusqu'au fond pour chercher en fait l'axe du moteur, le moteur se trouve ici. Donc ça, on peut l'enlever. Voilà, donc on a l'accessoire ici. L'idée est la suivante. Vous prenez votre mélange de farine okay, que vous mettez dedans. Ça a l'air peu comme ça, vous allez avoir 200 grammes. OK, ça, c'est pour après. OK, ici, vous avez un petit couvercle avec un petit trou au dessus. Donc, vous le mettez en route. Et vous venez l'introduire dedans. Et c'est ici, en fait, que ça prend tout son sens. Donc vous avez besoin du petit doseur. On a suivi la recette exacte du petit bouquin, sans trop de soucis. Et c'est effectivement là que la machine prend tout son sens, car faire des pâtes fraîches, c'est extrêmement rapide. En fait, on vient légèrement fariner l'assiette. Et on laisse la machine faire le boulot. Donc, vous allez recevoir vos amis, votre sauce est prête. Vous pourriez presque lancer les pâtes au moment où ils sont chez vous. Aussi, les pâtes fraîches, ça peut se surgeler. C'est très rapide. Est-ce qu'il y a un avantage au niveau de la nutrition des pâtes fraîches ou des pâtes sèches Pas vraiment. Okay la seule chose, est qu'en pâtes sèches, vous en mangez un petit peu moins, presque 30% en moins. Donc, si on dit parfois, vous devez manger 120 grammes de pâtes sèches pour être bien nourri. Avec 80-90 grammes de pâte fraîche, c'est suffisant. Et aussi au niveau de cuisson, ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça que des fois, dans certaines vidéos, on utilise beaucoup de pâte fraîche, car c'est une ou deux minutes de cuisson. Donc la pâte sèche, ça peut monter assez loin. Première série de pâtes, vous voyez que ça sort extrêmement vite. La, vit la longueur qui vous plaît, on les coupe. Et on vient fariner. Vous voyez, on a juste mis le programme automatique. Vous avez deux fonctions en fait. L'arrêt évidemment, le programme automatique et vous avez l'extrusion. Car vous allez voir, arrive à un moment donné, elle n'arrive plus à extraire euh, suffisamment. Donc en fait, on va dire qu'il faut un peu forcer euh, la sortie ici. Mais vous avez vu le temps, la rapidité que ça a mis. Et vous avez des pâtes fraîches à la maison. C'est un vrai plaisir à faire. Ça surprend beaucoup de monde. Donc là, on n'a mis que 200 grammes de farine. Hein. Donc, avec 400 grammes de farine, on peut quand même vraiment choisir, vous, choisir, vous voulez choisir votre farine aussi vous-même, de la semola, si vous voulez que ce soit un petit peu... Vous voyez ici, elles, sont un peu, elles ont une texture un peu spéciale. On va faire un gros plan dessus. Moi, j'aime bien, comme ça, la sauce, elle accroche bien dessus qu'une qu pâte, des fois, trop lisse. Et on a évidemment bien des petites pâtes creuses. Vous voyez encore légèrement tiède, ici. Il faut être un tout petit peu euh, méfiant au niveau du petit clip ici. Hein. Voilà, il faut faire bien attention et surtout, vous avez ici un axe au milieu, à l'intérieur. Ne pas casser, parce que c'est lui en fait qui sert à emmener la pâte à l'intérieur, à donc jusqu'à la vis sans fin, donc c'est très important d'être bien attentif avec ce genre de machine. Et vous pouvez les faire aussi plus petites. Et ça fait des petites pâtes que vous pouvez mettre dans un petit bouillon pour un petit minestrone si vous aimez ça. Donc le temps d'attente réel entre le moment où j'ai mis la farine et le mélange eau et œuf est de 5-6 minutes. Vraiment, on pourrait imaginer. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rechercher en fait, la pâte et va voir si en automatique, il peut encore aller ramener encore un petit peu. Mais vous avez en fait l'exemple. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment trouvé de défaut à cette machine. Peut-être le fait qu'elle est en plastique, etc. Mais en même temps, le fait qu'elle soit en plastique lui permet d'avoir un prix relativement sympa, de faire ses pâtes soi-même. n'ai oui, toujours touché à rien, elle fait tout toute seule. Hein. Donc elle est vraiment en train de vider. D'avoir un prix extrêmement sympa et de pouvoir acheter sa farine, un œuf de l'eau et de faire ses pâtes soi-même à la maison. Il y a un côté très ludique, amusant. Et aussi, vous savez ce que vous mettez dans votre assiette. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. On va fariner encore un peu les pâtes. Au niveau de la Pasta Maker Philips, c'est une chouette review, c'est simple, c'est pratique, mais ça démontre aussi parfois que des petits produits comme ça, c'est des inventions géniales. Faire des pâtes en deux temps, trois mouvements dessus, je suis certain que chez vous, certaines personnes se sont dit « Faire des pâtes soi-même, ça doit être fatigant, on met de la farine partout. » Franchement, ça va, vous en avez pour deux personnes. C'est ludique, c'est marrant, et ça permet quand même de changer un peu de temps en temps nos habitudes alimentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit, okay Laissez des commentaires dessus, nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et TikTok. Également, suivez-nous, abonnez-vous, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao